Bonjour les amis nous sommes mardi 22 mai 2018 et je fais une analyse des marchés donc ma dernière analyse était celle de dimanche si vous voulez voir cette analyse et si vous voulez regarder toutes mes analyses et recevoir le plus vite possible ces analyses je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc nous commençons ici par l'euro dollar, donc nous sommes ici sur le 1 minute et nous voyons un très beau marché haussier donc on a eu une réaction ce matin. Donc je vous avais fait dans mon analyse de dimanche une réflexion concernant la situation donc euh de l'euro-dollar. Donc Je vous avais dit qu'on approchait ici du bas du nuage Ishimoku et qu'il risquait d'y avoir une réaction donc à ce niveau-là ce qui s'est euh produit. Donc, si on va voir donc, euh, sur le weekly, on voit ici donc, le marché qui est descendu et qui a l'approche donc du haut du nuage en weekly, haut du nuage en weekly qui correspond au bas du nuage en euh, mensuel. Donc, nous avons ici une réaction à ce niveau-là et nous voyons également le RSI et le stochastique donc qui étaient bas. Je vous avais dit que le stochastique donc lorsqu'il est très bas comme ça il peut se maintenir mais il peut également y avoir une réaction. Donc c'est très intéressant d'utiliser cet indicateur stochastique comme je vous l'explique dans ma formation en scalping. C'est un indicateur qui est très réactif et qu'il faut toujours tenir à l'œil si vous voulez faire des traits et avoir le plus de réactivité sur les marchés euh, en court terme bien sûr puisque c'est un des indicateurs que j'utilise dans ma formation Scalping, formation Scalping que vous trouvez ici en haut si vous êtes intéressé par le court terme ce que je vous conseille bien sûr. Donc euh, en weekly donc nous voyons la réaction à ce niveau-là, je vous avais dit également qu'il y avait un risque euh, ici plus bas donc on va voir maintenant si le marché va réellement remonter ou bien s'il va continuer sa poursuite après cette petite correction euh, ce matin. Euh, donc si jamais il se maintenait dans une phase descendante qu'on voit ici euh, en mensuel depuis 2-3 euh, mois euh, il faudra tenir compte donc euh, surtout des indicateurs à plus court terme parce que comme vous le voyez il peut y avoir des réactions assez rapides. Donc on va aller voir ici en, en délit ce qu'on a. Donc en délit, on voit très bien la chute donc, euh, de l'euro depuis euh, quelques jours et puis on a de temps en temps des réactions, on en a une première ici et on a, on a une seconde actuellement euh, ici depuis euh, deux jours. Donc deux bougies vertes, si on va voir en H4 on voit effectivement que ça fait on a une tendance haussière donc plusieurs jours et on voit les indicateurs RSI et stochastique qui nous donnent donc de très bons signaux euh, qui bien sûr euh, devaient invalider la poursuite de, de la baisse de l'euro. Donc si on voit sur euh, cette dernière bougie est assez, assez importante donc ça peut vouloir dire que, que le marché va peut-être aller encore plus haut, va peut-être aller euh, toucher le nuage donc on voit ici qu'il avait fait une hausse également, qu'il était rentré dans le nuage donc ici il faudra être prudent mais vous avez toujours intérêt à suivre la tendance de marché. ça Il ne faut pas être contrariant par rapport à un marché, il peut y avoir des réactions qui peuvent durer quelques minutes, quelques heures voire quelques jours mais il faut toujours éviter d'être contrariant par, par rapport à un marché, vous avez toujours beaucoup plus de chances d'être gagnant si vous suivez la tendance du marché même à court terme. Donc si on regarde en H1, bien là on voit très nettement que le marché qui était baissier, qui était sous le nuage Ishimoku ici a traversé le, le nuage Ishimoku et on a deux belles, belles bougies ici en H1. Donc ça fait deux heures de réaction tout à fait positive donc à une hausse du marché. On a même ici donc avec notre indicateur Ishimoku on a le Shikuspan qui nous a fait un, un beau mouvement à la hausse et qui a cassé le nuage ce qui est très important lorsqu'il casse le nuage donc je vous explique ça dans ma formation Ishimoku et euh, il faut vraiment euh, surveiller ce marché. Nous avons no, mon indicateur SDI ici qui est quand même vert jusqu'au H4 ici. Donc c'est un signe quand même aujourd'hui qu'il va falloir observer ça. Et vous voyez donc les en M30, donc en 30 minutes, on a trois belles bougies ici de 30 minutes qui nous montrent une très belle réaction donc de l'euro ici. Si on va en M15 et bien là aussi, donc on voit très bien la réaction. Vous voyez que ça peut être très rapide et que vous avez intérêt à bien savoir analyser les marchés à court terme surtout puisque vous pouvez gagner pas mal d'argent en tradant à court terme alors que si vous faites plutôt du long terme et bien vous pouvez avoir des surprises très désagréables comme celle-ci. Donc c'est la raison pour laquelle moi je privilégie le scalping et que ma formation au scalping vous donne des résultats très rapides et avec un taux de réussite très important. Donc ça ne vous empêche pas de pouvoir faire également euh, du plus long terme mais euh, une fois que vous avez déjà sécurisé vos positions que votre stop loss euh, vous assure de ne pas perdre sur les trades mais vous avez un taux de réussite de 90% à 100% avec euh, mes formations euh, au scalping. Donc si on regarde sur le M5 et eh bien là on voit également donc, une très très belle hausse là il y a quelques minutes et là on a une réaction bien sûr il faut savoir interpréter les indicateurs comme je vous, vous l'explique donc si vous voulez connaître tous les bons signaux à prendre à court terme et eh bien je vous invite à vous inscrire à ma formation Scalping et vous comprendrez également comment on peut euh, sur tous les marchés euh, interpréter ces marchés et profiter au maximum donc euh, des mouvements assez euh, rapides comme ceux qu'on a ce matin. Donc en M1 et eh bien on voit là euh, donc euh, le marché qui a fait un très très beau mouvement et là on a une, euh, une correction ici. Donc il va falloir voir dans les prochaines minutes si le marché va réellement repartir à la baisse ou bien s'il va euh, continuer à, à monter après euh, s'être rapproché ici du, du nuage Ishimoku qui montre une belle hausse. Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'un marché euh, monte très fort comme il vient de le faire ici à court terme que forcément euh, il va continuer euh, non-stop et qu'on peut se positionner à, à l'achat euh, sans, sans réfléchir. Non, il faut vraiment pouvoir interpréter euh, les, les signaux, les indicateurs à court terme. Quand on fait un choix de bons indicateurs il faut bien sûr savoir euh, comment interpréter les signaux, savoir sortir quand il faut et savoir se positionner évidemment au meilleur moment pour euh, profiter de ces mar marchés. C'est tout un art, c'est l'art du scalping que vous pouvez apprendre avec ma formation au scalping. Ma formation Ishimoku qui bien sûr aide beaucoup euh, comme vous pouvez le voir dans l'interprétation euh, des marchés et euh, je vous invite donc à également euh, vous, vous inscrire à ma formation Ishimoku qui est un complément idéal à ma formation Scalping. Donc euh, ça c'est pour euh, l'euro dollar ce matin. Donc si on va voir euh, le DAX, eh bien le DAX était fermé hier donc il, il ne s'est rien passé hier puisque les marchés allemands étaient fermés hier. Donc on voit ici ce matin une forte réaction là à la baisse. Donc euh, après l'ouverture des marchés, donc il a légèrement monté et puis on a une réaction à la baisse. Donc euh, actuellement, donc vous voyez marché qui descend. Là aussi vous pouvez avec ma fonction scalping tirer le meilleur euh, parti des signaux euh, sur euh, les indices également. Donc vous voyez un marché euh, assez dynamique euh, ce matin sur le DAX. Si on va voir euh, le Dow Jones eh bien le Dow Jones donc euh, ça faisait plusieurs semaines qu'il était monté et puis là on a des réactions assez violentes et puis de nouveau une hausse donc on a un Dow Jones qui est vraiment euh, très positif euh, depuis plusieurs mois et là on a une réaction donc à ce niveau-ci euh, mais un marché malgré tout très dynamique et là en délit, vous voyez on a euh, depuis quelques jours de nouveau une hausse, on est passé au-dessus du nuage Ishimoku. On a un niveau ici euh, assez dangereux puisqu'on euh, avait une résistance ici, on a une cassure de la résistance ici mais ça reste, euh, ça reste assez euh, dangereux ici. Donc toujours pour tirer le meilleur parti, toujours vous positionner à court terme, prendre rapidement vos gains. Euh, donc euh, lorsque vous avez, euh, vos gains à ce moment-là, attendez le meilleur moment pour vous repositionner avec les indicateurs donc qui vous donnent les signaux. Une convergence de signaux d'indicateurs vous donnera un taux de réussite maximum bien sûr. Alors si on va voir maintenant le pétrole, et eh bien le pétrole je vous l'avais dit donc euh, dimanche, euh, on a une cassure ici du nuage Ishimoku ce qui veut dire que euh, le baril du pétrole risque de monter encore et s'il monte ici jusqu'à 106 dollars et eh bien euh, à la pompe à essence ça va se ressentir. Déjà qu'il y a une gronde en France où à la pompe à essence le diesel est à, à 1,60€ donc dans certaines pompes ça commence à, à faire mal au portefeuille et si le dollar continue à monter là, euh, malheureusement ça risque euh, d'augmenter fortement encore à la pompe. Ça ne va pas nous arranger euh, ni en France ni en Belgique, ici à Tenerife on, on est un petit peu euh, privilégié mais euh, malheureusement euh, c'est sûr que ça se ressentira euh, fortement sur, euh, sur les personnes qui ont besoin de leur voiture pour euh, circuler ou même euh, tout ce qui est transport de marchandises ça risque d'avoir une implication sur le coût des marchandises dans les magasins, sur les transports aériens également, le prix des billets d'avion va certainement augmenter également donc c'est assez dommage. Par contre si vous tradez donc le pétrole à ce moment-là bien vous devez également tenir compte des indicateurs donc vous voyez que même sur, sur le pétrole, les indicateurs vous donnent des bons signaux d'entrée. Et comme sur les indices, comme sur le Forex, vous pouvez interpréter avec succès et gagner donc vos trades en utilisant ces indicateurs. Donc si on va voir ici sur le Nasdaq, et bien le Nasdaq pour le moment, vous voyez, en une heure. On a un marché euh, plus ou moins orange mais avec quand même des mouvements relativement euh, saccadés. On a mon indicateur SDI ici qui est vert sur toutes les unités de temps donc euh, on serait plutôt euh, tendance haussière mais euh, on peut avoir des réactions assez violentes. Vous voyez ici qu'on a, il faut surveiller bien sûr euh, les niveaux euh, comme ici, vous voyez on arrive sur un, un niveau ici. Une résistance à ce niveau-là et on a une mèche ici donc une réaction à court terme donc attention quand on arrive à ces niveaux-là. Euh, niveaux bien sûr qui sont signalés par le RSI, par le stochastique. Donc tout ça vous apprenez à, à comprendre ces signaux, à prendre rapidement euh, des gains euh, même sur, euh, sur ce marché euh, américain euh, grâce aux indications donc que je vous donne dans ma formation Scalping. Donc il est utopique de penser que vous pouvez ouvrir un trade le matin, aller travailler et le soir euh, prendre vos gains, euh, ça, ça marche très, très rarement. Il vaut mieux consacrer une demi-heure le matin à prendre quelques trades rapides, aller travailler, oublier les marchés et le soir éventuellement si vous voulez quand vous rentrez euh, vous pouvez encore prendre des trades. C'est la meilleure manière euh, de gagner régulièrement avec une méthode efficace de trading. Donc nous allons terminer par le CAC 40. Eh bien le CAC 40 donc qui depuis plusieurs jours est extrêmement haussier, donc je vous avais dit on a cassé ici les plus hauts précédents, le marché qui continue à s'envoler ici au-dessus de ce niveau-là donc 5.638. Et bien sûr on a de temps en temps des petites réactions donc vous avez toujours intérêt à prendre vos gains lorsque vous avez pris le trade au meilleur moment, prendre vos gains et ne pas attendre de reperdre vos gains quand vous avez des réactions euh, comme vous, vous le voyez ici. Donc un marché ne monte pas non-stop à la hausse. Donc si vous cumulez chaque fois des gains et bien vous ferez des, des performances excellentes mais euh, bien sûr à court terme. Euh, en interprétant donc euh, ces indicateurs qui fonctionnent sur euh, tous les marchés. Donc je vous invite à bien faire la, la différence entre du trading à long terme et à court terme et il est évident qu'à court terme vous pouvez gagner bien plus et bien plus souvent qu'à long terme. Bien sûr c'est une gymnastique, c'est une interprétation, c'est comme euh, si vous jouez au tennis, euh, si vous faites euh, si vous frappez une fois tous les 15 jours sur une balle, vous n'aurez pas le même résultat que si vous frappez 50 fois d'affilée. Donc c'est le même principe pour le scalping, vous allez apprendre à trader à court terme et à prendre les gains à sortir quand il faut pour accumuler un maximum de gains à très court terme et devenir un excellent trader. Donc c'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez, si vous appréciez mes mes analyses et eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez un like si ça vous plaît, mettez des commentaires. Euh, si vous aimez mes analyses et eh bien j'espère que je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos et je vous invite donc à, à faire du court terme. Euh, si vous ne maîtrisez pas bien donc le, le trading à court terme et eh bien vous avez ma formation au scalping qui n'est pas très chère, ma formation Ishimoku qui vous permet euh, d'avoir une interprétation excellente des signaux. Et donc, euh, dans ces conditions-là, je pense que vous avez toutes les chances de devenir rapidement un très bon trader. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Euh, interprétez bien les bons signaux au bon moment. Sortez rapidement euh, de vos trades quand vous avez des gains. Et comme ça eh bien, vous deviendrez un excellent trader et ça me fera plaisir euh, d'avoir les, les résultats de vos trades et dites-moi donc si euh, mes analyses et mes formations vous ont aidé. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, euh, passez une très bonne journée et de très bons trades, à bientôt